Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une sélection de kits d'initiation au jeu de rôle, mais qui ne sont pas du donjon et dragon. C'est parti On commence par un grand classique du jeu de rôle et de la littérature horreur et fantastique, j'ai nommé L'Appel de Cthulhu. Dans ce jeu édité par Chaosium et traduit par Rage Studio, les joueurs incarnent des gens ordinaires qui se retrouvent confrontés aux terribles forces surnaturelles du mythe de Cthulhu dans les années 20. Cette boîte d'initiation contient tout le nécessaire pour rentrer dans l'univers de Lovecraft. Un set de dés dans une bourse en tissu, des feuilles de personnages prétirés et vierges, le plan de Harlem en format A2 et en couleur, de nombreux indices facilement découpables et trois livres avec le livre 1 qui est une présentation du jeu par le biais d'une aventure en solo, dans le livre 2 toutes les règles du jeu et dans le troisième livre trois scénarios pour débutants. Chacun est conçu pour vous apprendre à faire jouer la pelle de Cthulhu. On poursuit avec la boîte d'initiation pour Bitume. Il n'existe pas à proprement parler de jeu de rôle dans l'univers Mad Max, mais Bitume est clairement ce qui s'en rapproche le plus, mais avec un côté décalé en supplément. Inventé par Crow et revisité par Rise Dead Edition, Bitume met les joueurs dans la peau de survivants, suite au ravage de la civilisation par la comète de Halley, et qui sont regroupés en tribus, issues principalement d'une version fantasmée de la pop culture des années 80, comme les punks, Fils du métal, Yankees, Amazon, etc. La boîte contient deux livrets, un de règles et un de quatre scénarios, six fiches cartonnées, un écran souple, un flip mat, un punchboard et un set de dés. Le système de jeu est compatible avec les chroniques oubliées. On termine avec mon coup de cœur parce que c'est un univers et un jeu que j'adore. Tales from the Loop, édité par Free League et traduit par Arkana Asylum Publishing. Avec Tales from the Loop, les joueurs sont transportés dans une vision alternative des années 80 et plus spécifiquement en Suède où la technologie envahit le paysage et où chaque recoin recèle des mystères qu'il vous faudra résoudre. La boîte contient deux livrets, un de règles et un de scénario, cinq fiches de personnages, une grande carte en couleur et un set de 10D. Le jeu a remporté 5 Ennys en 2017, donc si vous ne connaissez pas, n'hésitez pas à aller y jeter un coup d'œil. Vous pouvez retrouver tous ces kits d'initiation ainsi que d'autres sur notre boutique en ligne millenobis.fr. Je vous dis à très bientôt